Bonjour, je suis Laman Lelégard, ingénieur d'études en géovisualisation au Avec mes collègues Arnaud Lebrise et Sébastien Giordano, nous avons œuvré à l'amélioration du processus d'égalisation radiométrique des images argentiques entrant dans la production des orthomosaïques historiques effectuées dans le cadre du projet ANERIATUS de mise en valeur de l'immense corpus de clichés argentiques scannés acquis depuis près de 100 ans lors de missions aériennes régulières et archivées à l'IGN. Cela passe notamment par une géolocalisation fine des clichés une analyse spatio temporelle des évolutions du territoire, ainsi qu'une diffusion interactive des résultats via le web. Mais tout d'abord, résumons brièvement les grandes idées de notre démarche. Voici un fond de carte au 25 000 du Larzac. En y projetant les clichés d'une mission de prise de vue aérienne, on obtient cet orthomosaïque superposable à la carte. Première remarque, les images ne sont pas homogènes radiométriquement, et ce, malgré le recouvrement. Ces inhomogénéités sont encore plus visibles dans l'absence de recouvrement, en particulier au niveau des lignes de raccord entre chaque cliché. Deuxième remarque, moins immédiate, ce phénomène semble suivre un systématisme lorsqu'on considère par exemple l'intensité moyenne des clichés, ou encore le contraste moyen des clichés. Une solution actuellement adoptée est d'effectuer une égalisation statistique, aussi appelée filtre de Wallis, où pour une taille de fenêtre donnée, chaque pixel voit la moyenne et lécart type de son voisinage égalisé. Cette méthode est plutôt bien adaptée à notre problème de correction radiométrique, au moins pour les grandes échelles. Car lorsqu'on dézoome aux petites échelles, l'orthomosaïque perd en contraste et donc en lisibilité mais une piste d'amélioration a été trouvée dans la technique dite d'analyse en composantes principales. Pour résumer, un ensemble d'images de la même taille peut se décomposer en une base d'images spectrales dont une certaine combinaison redonnera les images d'origine. combinaison est propre à chaque image. On constate sur cet exemple que ce sont les premières images spectrales de la base qui sont les plus sollicitées. En appliquant cette approche aux images de la mission, pardon, aux moyennes, aux écarts-types en fait, et en ne se limitant qu'aux premières images spectrales, arrive en fin de compte à égaliser les images tout en conservant une certaine lisibilité aux petites échelles. Ce que l'égalisation statistique de base ne permettait pas. Entrons maintenant dans les détails.